Euh, bonjour, euh, je tenais à vous présenter cette euh, licence CAPi qui est, euh, qui est jeune un petit peu. Euh, ça fait deux ans qu'on l'a ouverte. Euh, la licence CAPi euh, intègre, intègre beaucoup de robotique. Euh, donc nous, nous sommes équipés euh, avec des robots 6 axes, des robots delta, euh, euh, pour que cette formation soit vraiment euh, le plus concrète possible. Euh, nous sommes partenaires de beaucoup d'entreprises. Euh, que je peux citer, John Deere, dans l'agroalimentaire, la de saint l'Hôtel, dans la cosmétique, Dior, voilà. Toutes ces entreprises-là sont en train de se robotiser et donc ont un besoin. Donc, dans cette licence, nous allons aborder tout ce qui est vision 2D, vision 3D, tout ce qui est mécanique, hydraulique. Euh, L'employabilité est très importante dans ce domaine euh, et elle fait suite, cette licence fait suite euh, à un BTS industriel de type CRSA, de type maintenance industrielle. Voilà. Euh, C'est un contrat de professionnalisation euh, qui dure un an. Et vraiment, les entreprises sont très friandes de ces, de ces profils. Voilà. Dans ce cadre-là, également, un projet tutoré, tout au long de l'année, va être mis en place. L'entreprise, avec notre étudiant, met en place un réel projet qui va servir à l'entreprise. Donc, dans tous les domaines, vraiment, l'entreprise, l'école sont très très proches. Par cette licence pro et qui intègre en plus euh, du matériel à la pointe euh, de la robotique euh, de la dernier cri voilà donc nous sommes très heureux euh, d'avoir investi euh, massivement dans cette formation parce que euh, elle sert également à nos bts euh, et la robotique euh, est plus en plus présente en industrie donc voilà euh, j'espère que nos étudiants euh, vont s'intégrer, vont s'insérer professionnellement dans beaucoup d'entreprises, ce dont je ne doute pas. Donc voilà. Merci.